Bonjour à vous les amis, c'est Yushka, bienvenue sur ma chaîne, le tarot des cinq soleils. Eh bien, nous allons voir là maintenant donc euh, les tendances qui concernent le signe de la balance et de l'ascendant balance avec donc mon tirage euh, par les douze maisons astrologiques. Voilà, elles sont toutes là mes amis. Alors j'espère que vous allez bien et puis, avant de commencer, bah, je voudrais vous remercier, disons, naturellement, de votre présence. Hein. C'est gentil, de votre fidélité, de votre assiduité. Chien. Hein? Et à tous ces anciens-là qui sont là depuis le début avec moi, et qui me soutiennent, hein, je vous remercie. Chien. Alors, euh, je sais qu'il y en a quelques-unes qui sont balance. Hein. Alors voilà, chère balance, on va y aller, chien. Euh, par contre, avant de, donc, de commencer ce tirage, euh, regardez-la juste ici, il euh, y a une vidéo introduction. Hein, euh, ça, ça balaye un peu les tendances, disons, euh, de l'année 2019, et donc c'est une vidéo euh, qui nous concerne tous, hein, un petit peu le fond du ciel, on va dire, hein, les grandes tendances. Alors, voilà, voilà, voilà, nous allons commencer avec la maison 1. Alors, c'est très amusant parce que vous êtes le signe jumeau balance avec le signe, donc, de de la Vierge. Si vous voyez la Vierge, vous verrez également, disons, qu'il y a des cartes qui ressortent comme ça, tic Et donc, il y a de quoi, disons, faire un petit tissage, euh, je vais tout de suite vous en montrer un, et puis ça sera tout, voilà, en ce qui concerne, disons, euh, votre, euh, vos deux maisons, vos, vos deux façons, disons, de voir les choses, concernant un truc. Alors, vous êtes, vous avez tous les deux, donc, le signe, donc, la planète Jupiter sur la maison, hein. alors naturellement, là, dans ce cadre-là, je vais dire, disons, à la balance, hein. Enfin, enfin, enfin, la balance, elle dit, je vais vraiment balayer mon année du début jusqu'à la fin. Il y a un côté qui est extrêmement, disons, la planifié. Il n'y a rien qui passe à tra au travers, mais en plus de ça... C'est en tant que disons, je me pose même en tant qu'alter ego, c'est-à-dire que si on voit ça le couple, comme un couple, on dirait que la balance, dès le départ, elle a les réponses qui vont aller, disons, dans la dans, pour, pour, pour euh, le, le conjoint ou la conjointe, d'accord Sachant que naturellement, elle va agir de façon très intelligente en connaissant complètement, disons, on va dire, sa moitié. Euh, Mais, il y a une forme, disons, d'anticipation, disons, pour aller, euh, pour avancer tout le long de l'année. Là, je parle, disons, en couple. Euh, quelque part, la balance, elle se laisse absolument pas du tout euh, balader. Normalement, elle a toujours tendance à vouloir rééquilibrer les choses de façon à ce que sa vie soit harmonieuse. C'est un signe extrêmement, disons, endurant. Et pour aller loin, elle est capable de prendre énormément sur ses épaules. Vous savez que les traités diplomatiques, ça peut durer naturellement des années et des années. La balance, par le fait, elle, quelque part, elle n'oublie rien. Il faut savoir que c'est toujours dans les dossiers. <rire> voilà. Donc, alors, le truc qui était rigolo avec euh, le signe jumeau, donc, euh, c'est un petit coucou pour vous montrer. Le signe jumeau, donc, euh, de la balance à la Vierge, et bien, vous allez voir, hein, si vous faites un petit coup d'œil, qu'il euh, y avait cette carte-là, effectivement, disons, euh, dans le « moi, je », donc, euh, tous les deux, disons, il y a une façon, disons, de fonctionner et de dire « je m'ouvre au monde, je crois en moi », là, il y avait le signe des poissons. Donc, c'est l'autre signe jupitérien. Là, je vous fais un petit truc couplé, couplé, tout simplement, parce que il ça, c'est à voir, disons, par rapport à, à, aux, aux nuances. Là, on est dans la maison de l'amour. Et pour vous montrer à quel point, là, la balance, elle est décidée. Elle a mis carrément, disons, le, le une carte de feu extrêmement forte, disons, sur la maison, 5 hein, qui est la maison, disons, de ce qu'elle veut poser, créer, fixer. Hein, donc, ce qu'elle a dans la tête, donc c'est son secret, mais là, il n'y aura pas de ballottement, c'est je le veux, je le pose, je le mets et tout. Il y a un côté extrêmement têtu qui arrive. Euh, pourquoi Parce qu'elle a décidé, donc vous avez décidé quelque part, où ça se présentera comme ça, disons, dans, dans l'année, à une forme, disons, de se repositionner socialement. Vous voyez, ça c'est, on passe d'une porte à l'autre, etc., etc. Mais ça je peux le dire aussi parce que c'est le côté, disons, famille, social-famille, social-famille. Alors vous voyez à quel point, disons, il y a quelque chose qui meurt et on tourne la page. Alors je ne veux pas dire du tout que c'est en mal, je veux dire simplement que le signe de la balance a décidé maintenant qu'il y avait des situations qui étaient venues, disons, au bout de leur vie, de leur existence, et qu'il fallait impérativement passer à autre chose. Alors attention, ça, étant donné que ça représente... Euh, le foyer, vous voyez, ça c'est la maison du foyer, il est tout à fait possible, euh, et ça c'est donc la justice, ça représente également, disons, les, les signatures, enfin comme ça, comme ça, naturellement, et eh bien ça peut euh, représenter, disons, euh, euh, ben, la signature d'un nouveau bail, le changement de situation, disons, dans un lieu de vie, naturellement, et également, de travail. C'est fort possible que sur un plan ou plusieurs plans, les signes de la balance, vous, donc, trouviez, disons, à redire hein, et qu'il y ait beaucoup de choses, disons, qui vous, qui vous plaisent plus. Hein. Et là, euh, va déclencher automatiquement l'autre. Et oui, imaginez, vous avez par exemple un travail à tel endroit, vous vendez par exemple votre business, et puis avec ce, cet argent, c'est un peu comme ça que ça ça risque de rouler. Et hop, tout d'un coup, vous vous rendez compte que, par hasard, il y a euh, de l'autre côté, disons, dans, dans un terrain, même vous connaissez absolument pas, une occasion de fou pour pouvoir vous installer. Vous ne l'aviez même pas en tête au départ, hein, cette histoire, hein. simplement là je veux dire que sur la maison d'eux, sur la maison quand même, hein, euh, disons de, de votre également de votre lieu de vie et de votre lieu où, qui vous rapporte de l'argent, vous gagnez de l'argent, il peut y avoir disons une grande nouveauté, un grand coup de vent, euh, vraiment, hein, c'est pour ça que je parlais même également de déménagement. Là, vous êtes en maison 3, ici, balance, hein, vous êtes ressorti en maison 3, qui est la maison de la fratrie, des communications, euh, des enfants, d'internet, de, euh, de du coup de main, de du copain, copine, enfin disons tout ce qu'on peut voir et tout. Et vous vous placez, vous, quelque part dessus et au centre, dans le sens où... Euh, euh, vous êtes, euh, vous équilibrez les choses toujours naturellement en balance, mais il n'y a rien à faire. C'est vous qui menez euh, quelque part la danse. Il y a une forme ici euh, d'assimilation, d'intégration, d'information sans en ayant, disons, ce, ce fameux recul extrêmement délicat qu'on les balance. Ce sont des personnes qui sont extrêmement euh, délicates, délicates. Hein. Euh, elles ont vraiment, les balances, il ben, n'y euh, a rien à faire. Hein. Elles ont un port, il euh, y a quelque chose, il y a un port de reine, de roi, enfin bref, voilà. Quelque chose de, de magnifique hein, chez les signes de la balance, quoi qu'il en soit. Euh, amical également. Et là, vous êtes tout à fait à l'aise dans cette histoire, même vis-à-vis -vis des frères et des sœurs, hein, sans temps hein parce que vous êtes euh, un signe et là, naturellement, vous êtes dans une maison 3, vous voyez, qui euh, abrite donc le signe des Gémeaux c'est-à-dire ou l'un ou l'autre, ou l'un ou l'autre. Donc vous, vous êtes complètement à l'aise dedans, disons, à prendre toutes ces informations et à pouvoir naviguer et à tisser votre bout euh, de, de pelote de laine, comme ça, euh, pour pouvoir replacer, disons, votre vie. Mais pourquoi j'insiste à nouveau, disons, par rapport à ça, c'est que c'est extrêmement important pour vous euh, de d'avoir, disons, ce genre d'attitude, de prendre systématiquement des informations, un maximum d'informations, parce que vous êtes ici dans une maison d'air, maison mercurienne. Mercure, la planète Mercure se trouve, disons, dans votre maison. Ça, c'est la maison de la balance au naturel. Vous voyez, c'est pour ça que j'insiste à, à ce point. Et de l'autre côté, ce qui est à l'intérieur de vous et qui crée, qui vous donne cette puissance comme ça d'action et eh bien c'est Jupiter, Jupiter, regardez, porte le chiffre 3, bref, ça rebondit de tous les côtés, et c'est pour ça que tout le long de l'année, mes amis, je vous conseillerais quelque part, vraiment d'avoir une, une, une, une attitude, mais complètement ouverte, alors vous vous trouvez entre, disons, quelque part le départ, et puis la mort, voyez, la fin, de hein, quelque chose, le départ, la fin, le départ, la fin, le départ, la fin. Très bien Et vous êtes là, au milieu, vous voyez un petit peu comment c'est placé, et vous faites le tri de façon systématique. Bien Ensuite, là, on a vu, donc, peut-être un changement de, de lieu, de foyer. Ok, il euh, y a une grosse transformation et tout, euh, disons, au sein de votre famille, hein. Hein, peut-être, comme je l'avais dit, peut-être un déménagement même, allez voir. Donc là, une, le feu sacré intérieur, on va dire, pour poser... Euh, ce que vous avez envie de poser, de hein, ce qui vous fait plaisir. Hein. Voilà. Même les gosses. Attention, hein, quelque part va falloir euh, entre parenthèses. Euh, pas que ça file droit parce que vous êtes une personne quand même douce, mais de l'ordre. Il y aura de l'ordre qui sera remis. Voilà, pour le bien de tous. Hein, quelque part. Hein. Voilà. Là, en tant que dans la maison euh, 6, euh, des obligations de ce que vous devez faire, etc., etc. Et ben systématiquement. Euh, tous les dossiers, tout ce que vous devez faire, il y a une forme d'ancien de, euh, de, classement, nouveau classement, ça c'est fait, c'est obsolète, boum, je mets là, ça c'est bien, hop, je remets, je mets là, il y a une forme déjà de, de, de tri pour pouvoir vous alléger, disons, euh, la, la vie, parce que vous, certainement, chère Vierge, Peut-être que vous savez déjà que cette année 2019, ça va bouger pour vous. Il y a, il y a des petits trucs, il y a des prémices peut-être qui sont déjà venus un petit peu frapper à votre à votre porte, je, je suppose. Donc là, vous placez des en personne, en personnage, disons de tête, prêt naturellement à. pour ça que je vous parle des papiers là. Prêt absolument à prendre n'importe quel dossier pour pouvoir, là ça sort tout de suite ici, pour pouvoir, disons, euh, sortir le meilleur, euh, votre épingle du jeu, on va dire, voilà ça, hein, euh, de, de la meilleure façon. Et là, concernant, disons, les couples, naturellement, et eh bien quelque part, cette année, eh bien, vous allez être vraiment le meneur en disant, même si vous faites participer... De toutes les façons, il y a quelque chose chez vous qui dira je sens que moi, je dois pas lâcher mon truc. Je le sens, je le fais, je vais jusqu'au bout et selon mon plan. Alors là, on voit que les lois, les, les, c'est donc la maison, c'est le signe du Cancer qui se trouve ici. Normalement, vous voyez. Donc, c'est la famille, le côté famille, famille, famille, qui se trouve. Dans la maison 8, donc quelque part de la mort. Alors, naturellement, ça veut pas dire ça. Ça veut dire que tout simplement, il se peut même que vous ayez un héritage familial, une opportunité familiale pour, disons, voyager ou partir, disons, pour, pour aller ailleurs. Tout simplement. Hein voilà. Ensuite, nous allons aller, disons... à ici sur euh, la neuvième euh, maison, la neuvième maison, elle appartient donc au Sagittaire. Euh, alors là, euh, concernant, disons, les changements, c'est pour ça que j'attendais un petit peu, euh, concernant les changements, vous voyez, il va y avoir énormément de discussions, euh, malgré tout, il y aura des discussions et vous devriez vraiment compter sur vos têtes et tout pour convaincre euh, votre entourage. Quelque part, le conseil est de... Qu'est-ce que je veux dire là Plutôt de... Euh, écoutez mais vous, vous vous laissez pas disons vous savez il y, y, y a des gens autour de vous euh, qui peuvent être négatifs et puis qui font un peu briseur de rêve Vous voyez ce que je veux dire, or vous euh, l'année 2019 vous n'allez pas être dans le rêve vous allez être vraiment dans la réalité et si vous entendez euh, des gens autour de vous en disant oui mais tu rêves mais tu te rends compte et tout vous êtes une personne secrète et vous savez bien que vous ne dites la moitié des choses de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ben, continue à faire comme ça en disant de toutes les façons, euh, moi j'ai mon idée en tête, j'avance, terminé, et puis et voilà, tout simplement. D'accord Alors là, on va repasser. Excusez-moi. On va repasser... qui est très, très proche de moi. C'est pour ça que, sans le vouloir... Elle est... <rire> enfin, bref. Et donc, euh, j'en étais où Donc, on avait dit qu'effectivement, il y allait avoir des papiers. Mettez de l'ordre. Hein, je vous ai dit, tout au long de l'année, hein, mettez de l'ordre de toutes les façons. Dans vos sentiments, vis-à-vis de -vis vos, vos enfants, vis-à-vis -vis de votre famille, vis-à-vis... -vis... Comme si vous alliez avoir la valise... Euh, chaque mois, comme si c'était, disons, la, que la valise était prête quelque part. Vivez, disons, dans cette euh, attente, parce que, euh, effectivement, à tout moment, vous pouvez avoir d'excellentes, comment ça s'appelle, nouvelles, même si vous n'avez pas cherché. Donc, c'est très bien. Alors, si vous dites, oui, mais voilà, j'ai pas tout préparé, il y a plein de choses et tout. Donc, mettez-vous à jour en définitive. Là, euh, vous voyez, euh, chaque jour est un jour nouveau dans, dans, dans la maison, disons, des obligations. C'est-à-dire que ça veut tout simplement dire, ça veut dire, met, mettez-vous à jour. Chaque jour, mettez-vous à jour. Car rien qui traîne. Voilà, chaque jour, mettez-vous à jour. C'est tout ce que <rire> j'ai pu dire. Alors, là ensuite, sur la, la maison, disons, des choses... Euh, de la nouveauté, euh, du nouveau pays, on va dire, euh, euh, de la nouvelle façon de vivre, des nouveaux amis qu'on peut même avoir, ou de la nouvelle façon, disons, qu'on peut... On peut euh, adopter disons pour pouvoir euh, vivre ou se créer disons un nouveau mode de vie euh, ben vous avez une carte extrêmement disons euh, puissante dans le sens c'est du feu mais le feu dans le sens où je veux me fixer voilà. C'est pas du feu pour jeter en l'air, non. C'est du feu vraiment à fixer de façon à pouvoir me construire et construire quelque chose de nouveau. Ici, mais c'est tout à fait magnifique. Vous vous rendez compte que ici, c'est quand même une maison fixe qui est extrêmement forte. Hein, extrêmement forte. Donc, c'est quand même, c'est de bonne augure. Hein, c'est de bonne augure. Là, où je, je m'étais arrêtée un petit peu parce que j'avais vu un truc que je n'avais pas vu tout à l'heure en définitive, c'est euh, tout simplement euh, briseur de rêve. <rire> briseur de rêve parce que figurez-vous que ces deux cartes, quand elles sont un petit peu face à face, vous voyez, eh ben, ça fait le fameux de Ara, c'est-à-dire le mauvais œil, le mauvais œil. Euh, c'est pour ça que les briseurs de rêve ou, ou ceux qui... Je ne parle pas des gens, disons, qui sont euh, tout cœur avec vous, qui se font du souci, par exemple, pour vous. Mais les autres, euh, oui, puis évitez d'en parler parce que vous aurez beaucoup plus, disons ça, ou, ou, ou même, euh, vous pourrez euh, tout simplement attirer des jalousies parce que euh, ben, c'est des personnes qui simplement, euh, ben, elles n'ont pas envie de vous voir partir, peut-être et puis, quelque part, elles ont un petit peu euh, un serment parce que, de cœur, parce qu'elles se disent, ah, ah ben lui ou elle, l'a elle fait. Et moi, j'aimerais bien le faire, mais je ne m'en sens pas capable et tout. et voilà bon Enfin, bref, donc en année 2019, je pense que vous allez avoir des opportunités de reprendre votre vie en main. Euh, et puis, surtout, le côté de euh, « je ne culpabilise pas oh ». Parce que alors ça, c'est le côté, disons, la balance. Je, je, si je choisis un peu plus, alors il faut que je pèse le petit grain et tout. Il faut que ça soit tellement équitable. Il faut que ça soit tellement tout juste, tout juste, tout juste. Là, quelque part, il y a un truc vraiment qui est complètement équilibré. Pourquoi je vous le dis Parce que vraiment... Dans la maison de votre installation, la, la maison 2, hein, qui correspond, disons, à votre nouvelle installation, où il y a Uranus qui est dedans, donc dans cette fameuse maison 2 à l'heure actuelle, hein, qui correspond au taureau, donc, et à l'amour. Donc, c'est vraiment, vraiment calé, là. Donc, c'est vraiment de bon augure. Il y a des choses qui sont réellement cassées, calées, et on peut constater que quand même... Euh, les choses, la moitié des choses, elles sont déjà en place pour que vous puissiez avancer. C'est quand même tout à fait formidable, sachant que votre thème, je vais vous dire une chose, est extrêmement fort. Pourquoi il est fort Il n'est pas de petite deux. Vous savez, il y en a, il y a des thèmes qui sont un peu dilués ou un peu plus, ou un peu plus. Bon, là, c'est carrément un petit peu du concentré. Ça veut dire que euh, il est temps pour vous de d'agir. Il, il y a quelque chose qui se passe de très fort. Pourquoi Les cartes les plus fortes se retrouvent dans votre jeu. Il y a trois cartes maîtresses dans votre jeu et quand même, il faut le faire, elles sont toutes là. Les voilà. Grande transformation. Donc le feu, la question, disons, de se fixer. Donc il y a le côté, disons, mutable et transformation. Vous voyez Hein? Donc, la, la capacité également, disons, de se fixer dans ce qu'on fait, dans ce qu les plans qu'on met. Donc. Et naturellement, là, c'est le, le fameux, euh, le fameux euh, élément R. Donc, vous avez l'air, élément R. Poum J'y vais, je me place, j'ai vraiment, disons, l'inspiration j'ai le feu intérieur incroyable. Et avec la faucheuse, naturellement, j'ai cette capacité d'accepter et d'aller jusqu'au bout et de transformer, disons, mes plans, hein, mais en vérité, là, tout simplement. Mais écoutez, euh, chère Balance, c'est magnifique. C'est magnifique tout ça. Il y a son balance, naturellement. Hein. Mais, hein, mais écoutez, euh, J'espère que cette vidéo vous aidera hein, à saisir un petit peu de trois petites choses, des opportunités, disons, de la vie hein, en 2019 donc. Hein. Et puis euh, n'oubliez pas de regarder la petite vidéo qui concerne le signe votre signe jumeau, hein, qui va qui, qui se trouve ici, je sais pas où exactement, il va être indiqué. Et puis naturellement. Euh, Ma foi, venez me retrouver sur euh, mon site euh, taraudes5soleil.com et vous pourrez découvrir également, disons, euh, tout, bah, tous mes services. Hein. Voilà. Je vous dis à tout de suite, à tout de suite, les amis, je vous like.